Avec Bauer, bonjour. Je suis ravie de m'entretenir avec vous à propos de votre nouveau livre qui paraît aux éditions Hippocampe et qui s'appelle Manière Noire. C'est un ensemble de, de textes, de récits. On en parlera un peu plus précisément de la façon dont vous considérez ces, ces, ces textes. En tout cas, c'est un parti pris que vous avez adopté de vous intéresser à des expressions de la langue française qui sont extrêmement courantes, que nous prononçons. Sans nous rendre compte de leur signification et de leur potentialité. Et voilà, c'est un peu l'idée de, de partir à la recherche de ces expressions de l'art. Peut-être vous demandez comment vous avez constitué ce, cet ensemble, ce corpus. Est-ce que c'est un travail qui s'est étalé sur de longues années Comment est né ce projet Ce projet est né d'une réflexion qui m'est quotidienne, d'une réflexion sur le temps et sur l'expression. C'est d'ailleurs le titre de, du premier récit. « tuer le temps ». Et m'est venue l'idée, euh, assez vite, qu'on pouvait utiliser cette locution euh, dans son sens littéral, parce que euh, le sens dans lequel on utilise les locutions, c'est un sens euh, métaphorique. Et moi, je me suis dit, que se passerait-il si je prenais au pied de la lettre l'expression « tuer le temps » et donc le le premier récit qui s'appelle Basses œuvres est né de cette réflexion. Et toute la suite du livre s'inscrit euh, dans cette dimension-là, dans cette logique qui est interroger des locutions courantes euh, en les prenant systématiquement dans le sens littéral. Et comme il est dit dans la petite notice, là, je, je, je me suis remis à la fois une certaine, je suis remis une certaine logique, mais en même temps, euh, ce que j'ose appeler fatal, une fatalité, c'est-à-dire que le texte, la phrase est suivie d'autres phrases qui s'appellent d'une certaine manière logiquement, mais pas seulement logiquement. Euh, elles s'inscrivent les unes après les autres dans une espèce de dynamique de, oui, de destin, une destinée des phrases voilà, qui donne un texte. Puisque vous parlez de, du premier texte, « tuer le temps euh, », j'ai envie de m'arrêter sur celui-là, puis peut-être le deuxième qui s'appelle « Attraper la mort euh, ». Oui. Parce que je trouve que d'emblée, ces deux récits-là, ils, ils installent un univers hein, euh, narratif, ils installent euh, un, un mode... Euh, on veut dire une humeur aussi. Et ce personnage, ce narrateur de Tuer le temps, donc il est dans un bus, euh, il, il, est, il est tueur à gage, hein, il a été embauché pour une mission, il y a ce voyage en bus, il rencontre euh, cette femme et cet enfant qui jouent au dé, donc il y a toute un, voilà, une atmosphère un peu étrange, les paysages défilent, ils changent, il n'y a pas de résolution finale hein, du texte. En tout cas, vous installez... Quelque chose d'une atmosphère, je trouve, dans ce, dans ce récit. Vous avez bien mis l'accent sur une chose importante, c'est la dame et surtout le petit enfant qui joue au dé. Puisque Héraclite, le philosophe <rire> grec, dit que euh, euh, le destin joue au dé. <rire> et nous sommes tous bien placés par le savoir. Mais vous avez raison aussi de dire que ça installe une atmosphère, euh, d'où le titre dont on parlera sans doute manière noire. Et les, les deux grands sujets, c'est euh, le temps et la mort, en fait, euh, comme le disait Baudruet dans les horizons funèbres, mon lamentable sujet. On va parler de ces, ces narrateurs, donc euh, dans euh, attraper la mort. Euh c'est un jeune garçon, un collégien, euh, qui, à qui la mère répète sans. Enfin, Moi, je oui. l'ai vu comme un enfant, enfin un collégien. Je un peu, je un euh, sa mère lui dit tout le temps ah, "Tu vas attraper la mort, mais un cache-nez, etc." Voilà. Euh, J'ai envie de dire que très, assez souvent, ce sont des des aides dont on ne sait pas grand-chose en fait. Mm. Il y a tout un scénaré de beaucoup d'incertitudes. Euh, euh, on a des évocations. Euh, Parfois, c'est un narrateur qui a des collègues, mais on ne sait pas très exactement quel collègue. Cet enfant, il a des camarades, on ne sait pas où ça se passe. Oui, oui. euh, moi, j'ai pensé, je vous, je vous le dirais franchement, à des, à des, des écritures plutôt du, de, de l'étrangeté aussi. J'ai pensé à Edgar Poe. viens de citer oui. Edgar Poe, que je, je suis facile. en train de lire. Ouais, ouais. Je, je, je lis le, le, le pléiade consacré à Edgar Poe, et j'y retrouve bien des... Des éléments euh, que je découvre après coup. Voilà. Je vais parler. Euh, on va pas tous les énumérer, bien sûr, hein, mais j'aimerais parler. Euh, il y a beaucoup d'expressions qui qui tiennent aussi au corps. Hein, euh, oui. euh, rester de bois, euh, voilà. La gueule de bois, pardon, la gueule de bois. Ah, où oui. Vous avez aussi. J'aimerais qu'on s'arrête sur celle-là parce que la, la narratrice est assez singulière. Rester de marbre, voilà. Rester de marbre. Vous avez fait parler une statue. Alors c'est à la fois euh, mon amour profond de la Grèce antique, mais aussi la moderne, et euh, je me suis dit qu'il y avait là des, des possibilités de... J'ai envie de parler de corps conducteur, les phrases sont des corps conducteurs, et je me suis dit que ce, cette idée de marbre, rester de marbre, était conducteur de toute une rêverie, Méditation autour d'une statue douée de parole. Mmh. C'est d'ailleurs le seul personnage qu'on puisse vraiment se représenter. Pour le reste, les autres personnages, je, je n'ai pas beaucoup d'imagination, c'est-à-dire de capacité de visualiser intérieurement des images. Et donc je ne me les représente pas. Alors ils ont un âge variable. Mmh pas de visage, sauf euh, le personnage qui est pris de, de vertige avec sa, sa gueule de bois. Mm. Et euh, ce sont des... comme je l'ai dit à un ami, ce, ce, Rimbaud dit « jeu est un autre. Et moi, je dirais aux gens qui vont lire le livre, « jeu et des autres. Ce n'est pas un jeu... Euh, comment dire C'est un jeu narratif. Ce n'est pas un jeu autobiographique. Même s'il y a des des éléments autobiographiques dans les textes, dans certains textes. Alors, vous allez très loin dans l'idée que, effectivement, euh, la, la puissance de la langue peut faire apparaître des, des narrateurs improbables. Je pense notamment vers la fin du texte, il y a, il y a un dessin qui parle. Hein oui. Un dessin, voilà. Parce qu'il est question de gomme. Portrait à la gomme, oui. Portrait à la gomme. Ouais. Un dessin qui a été brutalement effacé par son créateur, et euh, le dessin euh, agonise et par agonise. Alors j'aimerais qu'on parle du titre Manière noire. Donc il euh, comme d'habitude chez Hippocampe, il y a une très belle couverture ah, typographique. Il oui. n'y hein, a pas d'image, mais en tout cas il y a des mots par contre. Et notamment il y a effectivement cette notice qui explique la manière noire, c'est un terme de gravure. Mais oui. je pense qu'il est à prendre à plusieurs sens. Hein. L'autre sens, oui, c'est d'abord le premier, c'est la gravure selon la manière noire, c'est-à-dire assombrir, pour le dire très vite, euh, la gravure, ce qu'elle représente, son climat, comme vous disiez pour le lit, et le deuxième sens, vous l'avez au fond révélé tout à l'heure, et qui crée ces atmosphères particulières et étranges, une inquiétante étrangeté, comme me disait un de mes amis, en citant Freud. Manière noire, c'est aussi une façon, faut-il dire pessimiste, je ne sais pas, une façon angoissée de, de se rapporter au réel, jusqu'à le faire devenir irréel. Voilà. Donc c'est nous. C'est écrit, comme je le dis, avec une encre crépusculaire. Et je dis aussi parfois, comme si j'avais trempé ma plume de corbeau dans cette encre crépusculaire. Les corbeaux tiennent une grande place dans ce que j'écris. Alors, une dernière question, Hervé Goer. Oui. J'ai dit il n'y a pas d'image sur la couverture, il n'y a pas d'image dans le texte. Non. Quel artiste, vivant ou mort, vous convoqueriez pour illustrer votre texte Voilà une question très profonde et. J'ai travaillé avec un peintre qui a longtemps séjourné à Lyon, qui s'appelle Scandray, avec qui j'ai fait plusieurs livres. Mais là, je ne sais pas s'il si peut avoir ce côté danse macabre qui, qui est possible. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé, j'aime toujours la peinture de brahm -Van mais je ne vois pas non plus… En fait, vous me posez une question très, très embarrassante. <rire> on a le temps d'y réfléchir hein je pense aussi à des peintres comme Mouzich, mais qui a peint des choses terribles sur les camps. Et... Il faudrait que ce soit peint par un, par un écrivain, par exemple Kafka. Ça me... <rire> mais voilà. Donc pour l'instant, je... d'ailleurs, je, je ne veux. Les poèmes, c'est différent, mais je, je n'aurais pas tenu à illustrer ce, ce livre-là. Qui fait image, déjà, lui oui, Tout à fait. C'est un c'est un livre qui fait image pour le lecteur. Je vous remercie, Hervé Merci beaucoup. Merci. En noire. moi Un plaisir de vous retrouver. De votre pénétrante lecture. Merci, <rire> merci. à vous. Merci, au revoir. Au revoir.